Thank you. Salut Anneli, je suis en train de filmer. Voilà, bonsoir tout le monde. Salut. salut, bien, salut. On a découvert le, les emplacements de la cabane. Et où il y a le musée. Ram. Oui, bien oui. Et il y aura un bien. jeu des 7 erreurs, donc il y aura 7 erreurs à trouver. C'est chose que je vais remplacer. Là, il y a pas le pas musée pas. qui est là, <rire> un peu à côté du port. Ah, voilà. Voilà, on descend, voilà. Voilà. Alors comme c'est le thème du cinéma, voilà. Alors, donc on va... dire donc on Quintus. Quintus, maintenant. Master 2, Evans Médiation, Ingénierie Culturelle. Voilà. Non, mais je connaissez pas le... Sur ce point-là, ouais ouais Oui, elle est assez belle, il y a oui. des choses romaines, il y a des fouilles romaines, il y a plein de choses. Mmh. Bon, je crois pas qu'elle va venir, la terrain, parce qu'elle m'a dit que... C'est Mata, peut-être tu connais comme toi, tu viens à Nice de temps en temps. C'est pas loin du port, c'est en montant pour aller vers Monaco, en fait, sur le boulevard Carnot. Mmh. Ah c'est hyper connu hein Tu devrais mettre un costume à alors Oh bah ensuite t'en as un mais bon c'est pas obligé. Oui t'en avoir un Là il y a un vrai archéologue qui est là, Quintus. Quintus c'est l'archéologue. Salut les consoles Comment ça Salut, salut Je t'ai mis le programme de voilà, comme ça tu es. C'est le reste C'est pas, voilà. Vous allez un pas Non, c'est pas, bon. pas mon reste, c'est pas mon C'est mon anniversaire, ah, joyeux bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ah oui. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Io e Patrick che sono stato veramente contento di conoscerlo. il prossimo avatar. eccolo. che cosa? qui sta parlando no. Voilà, comme ça j'ai fait un bon film. Bon ben Patrick, je te dis bonne bonne soirée, merci. Euh, oui, bonne Et nuit. puis voilà, ah, on verra ça. Okay. Oui. Allez, à bye bye bon à bon tous. Bon, bon bisous. Ciao. Ciao. Ah, voilà, Chappie, on peut aussi danser là sur la plage. C'est fait plus agréable sur la plage finalement. Autour du feu. J'ai reconstitué le feu, enfin la cabane telle qu'elle était à l'époque. Je crois qu'il y a 400 000 ans, à ah, Bonne Nuit Duna, on Je suis en plein courant d'air. Ah voilà Isabella a Elle est revenue. Je vais Salut Isabella. Salut Isabella. Nous, De danse à ah, la boule de danse elle est là-bas au -dessus, au dessus du dj au début on a dansé ici et puis maintenant on est parti danser là-bas sur la plage pour pas trop abîmer les fouilles parce que c'était un peu embêtant de danser sur les royales moyens la Fiof c'est un des organisateurs de la soirée en réel <rire> voilà, je le vois demain au musée pour préparer <rire> qui est en train de parler, c'est un clown, il est clown aux, dans les hôpitaux, il est clown, je l'ai connu en vrai à Mon au Cirque de Monte Carlo, parce qu'il vient... Maintenant, je vais aller voir si quelqu'un en ligne peut Céline, est devenue toute petite. Ouais. bonjour. Please. hello. Hello, hello. Comment va Hello. Il is a museum of uh, museu this is a museum de préhistorique... Il y et uh, organise un étudiant de of l'université of Nice. Oh, bon, je suis pas très doué en anglais, mais bon. Je vais lui donner le lien et je vais lui donner. Voilà. Ah si. Oh, là il saute. Oh là là il. Saute. Oui, happy, happy I don't moment. hear any method. Oh, it must be me. Why don't Boom, somebody fell. It's a lamb, but now I want to eat the paper. Looks so tasty. It's so delicious. que tu visitais quand j'ai fait le tour. Ah oui, voilà, oui. Ah, qui est-ce qu'il va mettre La voilà, bouche, la bouche est quête. Je ne sais pas si elle veut venir. Voilà, plus ça. Voilà. Bon, c'est j'ai reproduit relativement l'architecture, mais c'est surtout que j'ai mis mes œuvres à la place. Bon. Enfin, pas que mes œuvres, d'ailleurs j'ai mis aussi des, des choses qui ont rapport avec la biologie et la préhistoire. Moi j'ai même trouvé un, un homme préhistorique de Néandertal en Mèche. Mais il est tout nu par contre. Mais bon, on n'y peut rien, ils étaient tout nus à l'époque. Ben, tout nu, oui. À part quelques, qu'il mettait quelques fourrures. quoi. Oui, mais là, celui-là, il est tout nu. Bon. Ça fait un moment qu'il étudie le musée, en ouais. vrai. Parce que pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un des organisateurs de la soirée de samedi. C'est un des étudiants, en fait. Fuf, fuf. Master événement culturel. Master 2. Ingénieur je... de la culture. Voilà. Médiation et ingénieur de la culture. Voilà. Et là, il va même y avoir un petit hologramme. Enfin, pas vraiment un hologramme, mais il y aura une sorte d'hologramme que je filme dans Second Life. En trois parties qui va tourner sur... Un... Il faut aller dans moi. Déplacement arrêtez mon animation. Ah mais Céline, la pauvre, elle est toute petite derrière le ciel. Ah ben oui, j'avais créé j'avais créé la, la pyramide. Dans le film, il est marrant parce que c'est toute la civilisation. Une sorte de péplum. Qu'est-ce qu'elle a dit Ah ouais, mais j'ai pas trouvé de femme préhistorique en 3D. Parce que dans le musée, il y en a un en reproduite, mais j'ai pas réussi à la trouver. Ouais, j'ai utilisé des décors, j'ai utilisé le décor de 3 aussi, mon exploit 3. Bah, T'as pas trouvé euh... Lucie non, justement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé Lucien. Ah, j'ai dû acheter des costumes, des décors. Non. Voilà, bonne, bonne nuit. A bientôt. Bonne nuit moyen. Alors à bonne demain, nuit. monsieur Fiouf Fiouf. Au musée à en. À demain. Réel. Voilà, à demain. Ah. En avant. En avant.